Voilà, donc cette dernière série-là, pour cette diapositive-ci, avec l'une ou l'autre petite difficulté supplémentaire donc. En tous les cas pour le OH-. Il se fait que le signe moins est un opérateur linéaire qui demande donc quelque chose derrière lui. Et si vous écrivez simplement OH, accent circonflexe, moins, eh bien, ça ne marche pas. Parce que le moins attend quelque chose derrière. Mais il y a deux parades. La première parade, c'est de mettre le moins entre des guillemets. Et donc, du coup, ça devient un simple texte et plus l'opérateur de la soustraction. La deuxième parade est de mettre quelque chose derrière le moins. On, dit, oh, on peut mettre moins 1. Oui, mais ce n'est pas l'habitude d'écrire OH moins 1, par exemple. On écrit OH Alors, qu'est-ce qu'on va mettre derrière le moins pour feinter le système, eh bien, non, pas zéro. On va lui mettre derrière les fameuses accolades ouvrantes-fermantes avec rien dedans. Donc OH exposant l'action circonflexe moins accolade ouvrante-fermante. Je vous laisse travailler quelques instants sur les autres pour voir s'il y a des difficultés encore particulières, celle-là.